Si je vous dis qu'il y a un glitch qui existe qui vous permet de traverser toute la map de Fortnite en volant Ce glitch va vous permettre de vous projeter d'un endroit à l'autre sur la map Et vous allez voir, nous on va l'exploiter d'une façon amusante. Juste avant de commencer frérot, si tu souhaites être un BG comme toute la famille qui rejoint cette chaîne YouTube Sois bien sûr que ce bouton rouge est activé et que tu as lâché ton plus gros pouce bleu Sur ce, c'est parti Nous on va directement à sur la FriendField c'est ça Ouais, du coup, c'est ça. On va partir en friendly field. Du coup, les gars, comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai trouvé un moyen de pouvoir voler au-dessus de toute la map Fortnite. Pas toute la map, mais on peut vraiment faire des dingueries avec. Laissez-moi juste euh, me loot et hein. je vais vous, tous vous expliquer ça. On va aller prendre les deux coffres qui sont sympas là. Ok, marteau. Double AR de merde. Je... Les gars, vous m'excuserez de mon aim de merde, c'est ma première game. Et directement quand j'ai lancé Fortnite, j'ai ouvert, euh, ben, j'ai lancé une game. Là. Mais les gars, du coup, pour pouvoir réaliser ce, euh, cette ce petite technique, pas là-bas qu'il faut aller vraiment, c'est pas là-bas, je vais vous montrer où aller. Il faut aller ici, c'est à Shattered Slap. Et on voit déjà avec quoi on va pouvoir faire ce, euh, cette technique. Bon, d'abord, on va aller rapidement, parce que là, c'est un peu la dèche là. Un hein, point claqué. Et les gars, je vais vous montrer une exclue de ce qu'on peut faire. Regardez ça qu'on peut voilà. C'est trop bien, les gars. Trop bien. Vous pouvez littéralement parcourir des kilomètres en faisant ça. Et c'est ça qu'on va tenter de faire. ça, On va, être... on va tenter de faire un petit trickshot dans ça. Voilà. Ok, le petit bot qui dégage. Euh... On va chercher une autre, euh, une autre petite pierre. Voilà, on va prendre celle-là. Regardez ce qu'on va faire. Regardez. Regardez. Regardez. Regardez. Bon ça l'a pas touché le gars mais vous avez compris Ok du coup on va continuer On va essayer de reprendre la, voilà, la pierre On va essayer d'aller directement sur les mecs là Par là alors on va ouais. Faites ça, vous piochez, vous piochez, vous piochez Jusqu'à comme ça Là vous arrêtez et vous montez dessus Et voilà Simple que ça gars derrière moi ouais. comme ça qu'on règle, euh, règle leur compte mais du coup vous avez vu comment on peut se déplacer hyper mais hyper facilement avec les pierres alors on donne là l'objectif ça va faire de faire top 1 hein, en trouvant bon j'avais vu la dernière fois je vais essayer de la reprendre mais on va essayer de prendre un lance Excalibur et d'essayer de faire un top 1 hein, en effectuant un beau trick shot. on va revenir où est ce qu'on était parce que je sais que euh, le frérot il avait euh, un lance Excalibur je vais y aller maintenant et voilà Transport euh, transport euh, facile. Et en plus, quand vous faites éjecter, vous avez l'effet euh, répulsif. Comme ça, du coup, euh, vous ne mourrez pas. Vous ne pouvez pas mourir. Je retrouve le lance juste en haut, je pense. Il est là. Et voilà coup, je pense on va, on va telle sang. On va chercher une autre pierre. Et il y en a. Et il y a la zone. Vite, vite, vite, vite, vite là. Oh non, j'ai manqué. Ah. C'est ça le truc. Oh. Allez, là, là, ça va être mieux. Là, c'est bon. Allez. Allez. Donc, ça, quand c'est fait, vous montez dessus. Continuez le processus. En espérant pas mourir, s'il vous plaît. Oh putain, mais les lags enfin, Il faut que vous réglez ça. Il faut vraiment que vous réglez ces bugs. Oh yes Yes, ça dit bruit. Trop bien. Allez. voilà, ouais, là, franchement. C'est bon, je suis bien, je suis bien. C'est bon, les gars, on a réussi. Là, objectif, je pense plus qu'on peut faire le glitch parce que là, il n'y a plus de pierre à goûter. Les gars, j'en profite de ce moment. Si vous souhaitez vous soutenir et que les vidéos sur la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner. On essaie d'atteindre les 500 abonnés avant mon anniversaire. Euh, C'est le 100 mars. Il y a plein d'autres vidéos vraiment géniales qui vont arriver sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. On ne peut pas les manquer. Et voilà, premier kill Par contre on a, on a pas Je sais pas trop si on peut considérer ça comme un kill avec euh, la technique Mais les gars, ça a disparu La ph je sais même pas, allée passer où Elle a disparu la, la, la... C'est trop C'est trop OP les gars C'est trop trop, trop. Il y a déjà à côté, mais je vais partir voir la zone, les gars. Y a, les gars, dites-moi dans les commentaires ce, qu peut, ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, parce il y a vraiment, mais grave, grave du potentiel. Oh non, elle est sous l'eau Bon, bah est sous l'eau, hein, je sais. Alors, enfin, elle est sous l'eau. On va aller prendre le marteau, on va, on va dire que c'est équivalent, je sais pas. Allez, on va terminer la vidéo avec un petit kilo marteau, parce que là, ça va pas le faire. Mais frère Y'a tout ça, comment il y a Il peut pas y avoir de gens ici, oui. C'est possible qu'il y ait des gens qui ont laissé un euh, Non, non, non, non, je suis pas fou quand voilà. même. Et pour la vidéo, et c'est parti J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne année 2023, j'ai pas eu l'occasion de vous en faire dans la dernière vidéo. Mais je vous souhaite vraiment une, de... une bonne année 2023. Plein de réussite, euh, plein de succès dans votre euh, bah, dans votre projet et pas bah, de santé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était à très bientôt.